Good morning. Allez-y dans les chuchotages. Vous voulez le lynch mat avant mon déchaînement d'Israël et Fanny, David Ben de Marcel Fritton, Advo Rabat Esther et Mochebe Niako. Votre rabbin. Si vous souhaitez aussi de lire une prochaine étude de Mishnah, 5 notre communauté éternelle. Nous étions dans cette clôture pour écrire une Mishnah. Après, mettez clou bata que il s'ad. Aitak clou bata elle a vu ça à ma mère. Il te cabale, la mané. Bijoua. Comme on a une Mishnah longue, j'ai pas envie de la traîner et de lire tout, surtout que. A part ça, je vous ai expliqué dans la Mishnah précédente, on a déjà, on, vous connaissez les deux tiers de la Mishnah. C'est tout ce qu'on a expliqué à l'oral dans la Mishnah précédente. Ça va être repris dans, le, dans, la, dans notre Mishnah Khed, et je le refais donc rapidement à Pogamet Ketubata Comment se présente le cas de la Pogamet Ketubata On avait expliqué dans la Mishnah 5 cas de figure d'une femme qui vient récupérer sa k'tuba. et on va lui dire hey, « tu veux te faire payer ta k'tuba Tu dois jurer que tu n'as pas déjà reçu l'argent. » Le premier cas, c'était Pogamet Ketubata. Elle vient et elle affirme, qu'elle a reçu une part de son argent. Il a écrit 100 000, et elle nous dit « Ouais, mais il m'a déjà payé 20 000, donc je ne réclame que 80 000. »« Ah, tu es Pogémet Ktubata, tu viens abîmer La Ktuba elle dit qu'il qu te doit 100 000, tu vas dire « Non, mais ce n'est pas exact, parce que Ktuba elle n'est plus actuelle. » Dans ce cas-là, il faut que tu jures. Comment se présente le cas Elle avait une ktuba de 1000 zouz. Et lui, le mari, il lui a dit « Je t'ai déjà donné l'actuba ?» Veillons non la c'est vrai que tu m'as donné une part, tu m'as donné un manet, 112, mais pas tu me donnes encore 900 et lui il est là il ne sait pas quoi faire. Michel me dit l'autre qui la bijoua, elle ne pourra se faire récupérer, elle ne pourra récupérer son argent que si elle jure, d'accord? On avait déjà tout expliqué et je continue. Deuxième cas de figure c'est Edran Meida chez Comment Kehitza. Commençons dans le cas du un témoin qui témoigne contre elle, la Ktoua a déjà été payée comment se présente le cas, qu'elle doit jurer, même principe, et lui, il lui dit, mais je t'ai déjà payé, tu t'es payé, mais en tout cas, moi j'ai pas d'argent, je sais pas de quoi tu parles, et là on a, on a un témoin qui vient, et qui témoigne que c'est effectivement, le mari, il a déjà payé, dans ce cas-là, l'Otipa, elle a la de nouveau. Elle ne pourra se récupérer sa clouba que si elle jure. Troisième cas de figure, elle vient bien faire encaisser sa des, clouba, des biens qui ont été engagés, c'est-à-dire, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Qu il y a 20 ans, je me suis marié. Il y a 17 ans, j'ai acheté un terrain, je l'ai vendu il y a 15 ans, et maintenant, j'ai plus de quoi payer la ktouba, elle, elle, va aller voir maintenant ceux qui ont acquis le, de moi le terrain il y a 15 ans, ils récupéreront. Deux, apparemment, ils devront jurer. Comment se présenter le cas « J'ai vendu des biens à quelqu'un, il y a 15 ans. »« Et maintenant, elle, elle, vient au jour du divorce et elle réclame les, les kuchot les acheteurs. »« L'autre, il paraît à la elle devra jurer auparavant. »« Ok, le principe avec le cas des les biens des orphelins. »« Elle vient récupérer son ange, là, que quoi ?»« Mais, lui, il est mort. » Mais elle a laissé des biens aux héritiers. Mais elle a envie de récupérer. Ça, a tout va, de des des de, de, de, de, de terrains qu'il a laissés, il y a de la bête qu'on s'est bien, l'autre, il para, et la bichoua. Elle ne pourra récupérer son argent que si elle jure. Et même, au principe aussi, avec et au Béfanat ça ça dans le cas où le mari n'est pas là, c'est Ce pas devant lui, en fait, il est parti. Alors il il est parti à l'étranger, entre parenthèses, après qu'il a déjà donné le guet. il n'a pas encore payé. Vinifrage, en a son argent, des biens qu'il a laissés chez Lobefanav alors qu'il n'est pas devant nous. Il n'a rien à dire, il n'est pas là, il a disparu. Et bien dans ce cas-là, il pourra récupérer son argent que Bishwa. Fin de la première partie de la Mishnah, comme ce qu'on avait déjà tout expliqué dans la Mishnah précédente. Et maintenant il reste la deuxième partie de la Mishnah, qui va cette fois-ci nous renvoyer à la Mishnah. Dalet, si je ne me trompe pas. Exactement. On a une phrase, d'abord je vais traduire littéralement, et après on va expliquer comment se présente le cas exactement, parce que le Vartanura, il synthétise l'agma, qui nous dit que cette Mishnah, en fait, elle n'a aucun rapport avec ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, mais elle a un rapport avec la Mishnah Dalet. Rabishimono, mais Shimon nous dit, tant que la femme vient et réclame Saktuba, les héritiers pourront la faire jurer. Ils devront, ils seront en droit de le faire jurer. C'est-à-dire, elle vient dire, hey, vous laitomim, vous me donnez 100 000, puisque lui, le mari, il est mort, il a, il a, il a laissé des biens, puis elle, elle doit récupérer 100 000. Eh bien, Ayurshin Majbinota, les Ayurshin, les héritiers seront en droit de la faire jurer auparavant, qu'il ne l'a pas payé auparavant. Par contre, Veïmena Tovat Ktubata, mais si elle ne vient pas réclamer Saktouba, eh bien, un Yurshin Majbinota, les héritiers n'ont aucun droit de la faire jurer. Soit en fait, en deux mots, Rabbi Shimon, il vient, il nous dit une phrase un peu bizarre, on pas à la comprendre dans les détails. mais Il nous dit, bon, si elle vient et réclame Zaktouba, les héritiers pourront la faire jurer. Mais si elle ne réclame pas Saktuba, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. De quoi tu parles Alors en fait, on, on se à autre chose. On se rapporte qu'en fait, deux cas qu'on a évoqués. Une fois dans la Delek, une fois dans la Que... Euh, on avait appris que... On avait parlé, je vous rappelle un petit peu de quoi on avait parlé dans la On avait parlé d'un cas où un mari... Il laisse sa femme gérer ses affaires, son business. Oui, il part à l'étranger, mais elle, c'est elle qui gère le magasin, qui achète, qui revend. Et donc, on avait évoqué que le mari a le droit de faire jurer sa femme, qu'elle a, qu a géré les biens sans en mettre un petit peu trop dans la poche. D'elle-même pour s'acheter ses petits plaisirs, ses petits, plaisir, petits kiffs. Donc elle doit jurer. Euh, le mari était en train de lui imposer de jurer. On va voir que il est en train de travailler sur ce premier point tout d'abord. C'est la deuxième partie de. De la, de la, de la, de la déclaration de Rabbi Shimon. Maintenant, on avait aussi appris que le mari, il a parfois enfin, la possibilité de se défaire, de, de dégager la femme de, de son devoir de jurer, qui lui écrit dans la Touba, ⁇ Dino varim il ben Velo alaï, ⁇ Velo et il se détache de son droit de la faire jurer. C'est aussi possible de le faire, vous vous rappelez Et bien, là, sur ça, on va avoir Rabbi Shimon qui va nous dire, tout d'abord, sache deux choses. Le mari qui a dispensé de la femme de jurer lorsqu'elle va récupérer sa ce n'est pas en vigueur face aux héritiers. Parce que face aux héritiers, Khamim, même s'il a expressément dit Je te détache, je te défais de ton devoir de jurer, tu seras toujours cru pour venir réclamer ton argent. Malgré tout, Rabbi Shimon nous dit que, kubata, tant qu'elle vient réclamer sa Ktuba, les héritiers sont en droit de la faire jurer, de lui imposer de jurer pour récupérer son argent. Et ça ne marche pas le fait de se décharger de la Qtouba par rapport à ce devoir-là. Le mari, en fait, il peut décharger la femme face à lui, mais pas face à l'héritier. Ça, c'était la première partie de la Mishnah, et deuxième partie de la de, de, de deuxième partie de la Mishnah, c'est la maintenant Tova par contre, si elle ne réclame pas sa Qtouba... Hein. Ouais. Donc elle n'est pas venue pour réclamer sa Qtouba des héritiers. Alors dans ce cas-là, elle rien Yorchim Majbunota. Les héritiers ne seront pas en droit d'être jugés. on ne pas de quoi. On parle du cas où la femme... Elle n'a pas réclamé Saktuva, elle reste vivre et âgée, continue à gérer les biens du mari. Et les héritiers viennent et disent, bon, tu gères les biens de papa, mais qui nous dit que tu ne mets pas un petit peu trop dans la poche, on veut te faire jurer que tu n'as rien mis dans la poche. Sur ça, la Mishnah vient m'enseigner que, euh, puisqu'elle ne vient pas réclamer Saktuva, les, les héritiers ne sont pas en droit de la faire jurer. Et même si le mari ne l'a pas défait de son devoir, c'est en fait, Rabbi Shimon, il vient, comme ça il explique le bar il s'entendise à l'agmara, que Rabbi Shimon, il, a, il vient complètement réfuter ce qui a été dit auparavant, que si je nomme ma femme pour gérer mes biens lorsque moi je suis à l'étranger pendant des mois, j'ai aucun droit de faire gérer ma femme selon Rabbi Shimon. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, une toujours plein d'autres, ça raconte tout ça.